Bonjour à tous, c'est Camille et Thomas pour Les Voix de la Démocratie. Notre projet Les Voix de la Démocratie, c'est un voyage de six mois à la découverte des initiatives de démocratie locale en Europe. Ce qu'on fait, c'est qu'on prend contact dans les villes avec des acteurs des initiatives qu'on identifie, et on les rencontre, on discute avec eux et on fait une interview qui nous permet de faire une vidéo de 2-3 minutes qu'on met sur notre site internet. L'idée, c'est de diffuser des idées et des expérimentations qui sont faites dans les villes européennes sur les, la démocratie et la participation citoyenne pour inspirer les villes et euh, les associations et les collectifs qui essaient de faire de la participation et de la démocratie. L'idée à notre tour, c'est euh, de monter une exposition sur euh, les voies de la démocratie et sur ce qu'on a pu observer durant nos six mois de voyage. On est déjà parti en Norvège, en Belgique, en Suède, au Danemark et euh, en Allemagne. Une de nos motivations aussi, c'est euh, la lutte contre le changement climatique. On pense que la transition écologique ne se fera pas sans transition démocratique, d'où l'importance de trouver des solutions démocratiques pour une meilleure gouvernance des territoires. Un premier constat, c'est que lorsqu'on demande à nos interlocuteurs qu'est-ce que la démocratie pour eux, tous nous répondent que euh, la démocratie ce n'est pas euh, élire des représentants une fois tous les cinq ans mais c'est partager la décision de différentes manières que ce soit en utilisant euh, les nouvelles technologies que ce soit en, euh, en utilisant le consensus plutôt que le vote que ce soit en utilisant le tirage au sort bref tout plein de manières d'aboutir à des décisions partagées qui font appel à l'intelligence collective sans passer forcément par l'élection de représentants on vous quitte on a prague à découvrir et encore trois mois de pérégrination pour découvrir de nouvelles initiatives de démocratie locale. A bientôt sur le site des Voix de la Démocratie.